Salut les cinquièmes, euh, voilà une petite correction du DS de vendredi. Alors on attaque direct, exercice euh, numéro 1, symétrie et triangle. Donc on vous demandait d'abord de placer le point D, symétrique de A par rapport à la droite D. Donc on parle d'une symétrie axiale, hein, c'est le fameux pliage. Si on pliait la feuille euh, et qu'on piquait, euh, si je pliais la feuille en deux comme ça, et que je piquais le point, le point A ici, j'aurais un deuxième, euh, le trou du compas qui apparaîtrait par ici. Euh, mais là, on va le faire comme on a vu, à l'équerre et à la règle. Donc la première chose, alors vous pouvez soit placer votre équerre directement le long de la droite et faire coulisser jusqu'au point A, ou placer votre règle le long de la droite D et faire glisser votre équerre. C'est plus facile de faire glisser après. Le tout, c'est de ne pas bouger. Jusqu'à avoir votre équerre bien au niveau du point A. Vous tracez le début du trait, puis vous prolongez. Ensuite, euh, votre trait de l'autre côté de la droite D. Suffisamment loin pour être sûr d'être au moins aussi loin que le point A. Euh, voilà. Ensuite, il s'agit de reporter. Là, on peut tout de suite mettre le codage. Hein, on a tracé ça à l'écart. On sait qu'on est perpendiculaire. Et la deuxième propriété, donc, ça va être qu'on est exactement à la même distance du point de la droite. Hein, le point a est exactement à la même distance de la droite que... Le point D qu'on doit tracer. Donc Là, j'ai fait le demi-cercle complet, mais la fin du trait était suffisante. Hein. Vous pouviez avoir juste euh, cette partie-là du codage. Euh, voilà, donc ici, on a notre point D. C'était la première question. Placez le point I, intersection de la droite D du segment AB. Bien, la droite D, elle est ici. Le segment AB, il est là. Il fallait juste bien lire l'énoncé. regarder sur le dessin. Et le point I, vous pouviez le placer. Ensuite, on vous demande de bien faire apparaître le codage, les distances égales. Alors, distance égale, par exemple, cette distance est égale à cette distance, puisque D est le symétrique de A, et le codage de l'angle droit, on l'a déjà placé. Que peut-on dire du triangle AID Alors, le triangle AID, on va commencer par le tracer, OK, pour en parler, c'est quand même plus efficace de l'avoir sous les yeux. Voilà, là, on a notre triangle AID. Qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir, en fait, que c'est un triangle isocèle. Pourquoi il est isocèle tout simplement parce que AI va être égal à DI. Le point D est l'image de point A, le point I est l'image de point I, puisqu'il est situé sur l'axe de symétrie. Hein. Ça serait la même chose, on va le voir tout à l'heure, euh, avec une symétrie centrale. La symétrie du centre de symétrie, c'est le centre de symétrie lui-même. Okay Donc le point I est l'image de I, le point D est l'image de A, ça veut dire que ID est l'image de IA. Et si c'est l'image de IA, comme la symétrie axiale comme la symétrie centrale conserve les distances. Ces deux traits sont de même longueur, donc je peux l'indiquer par un codage approprié. Voilà, donc à partir de ça, alors ça a l'air d'avoir vaguement un angle droit, mais rien ne permet de le justifier, c'est sans doute pas exactement un angle droit. Euh, donc là, on demandait juste de voir que c'était un triangle isocèle et de le justifier euh, par ses considérations sur les propriétés de la symétrie. Euh, ensuite, pour, un triangle AID, pour le triangle AID, la droite D est-elle une hauteur une médiatrice, on se pose ces deux questions-là. Alors est-ce que c'est une hauteur Définition de la hauteur. La hauteur, on part d'un sommet, donc d'un des trois sommets, et on, on coupe le, de façon perpendiculaire le côté opposé. Hein, Souvenez-vous de la petite araignée, hein, si je mets le sommet vers le haut, euh, donc là le point I, la petite araignée descend le long de son fil, arrive perpendiculairement euh, au côté opposé, qui est le côté AD. Oui, c'est une hauteur. On voit bien que c'est exactement ce que fait la droite D, de partir du sommet et de couper perpendiculairement le côté opposé. Est-ce que c'est une médiatrice euh, La définition de la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont à la même hauteur, à la même distance des deux extrémités du segment, mais la façon dont on a la construit, c'est de dire on est perpendiculaire et on passe par le milieu. Perpendiculaire, oui, quand on a tracé notre symétrique. Euh, à l'équerre, on a encore le codage euh, qui, euh, qui l'atteste euh, on a bien tracé un segment perpendiculaire à notre droite D donc on est perpendiculaire et est-ce qu'on passe par le milieu Bah Oui, par, par définition puisque le point D étant l'image du point A, ils sont tous les deux à la même distance de notre axe de symétrie donc là encore, on vérifie les conditions de la médiatrice c'est-à-dire que dans notre cas la hauteur et la médiatrice sont confondues et euh, c'est en l'occurrence la droite D pour ce triangle-là il faudra s'en souvenir pour l'exercice le, le, suivant, où euh, avoir ça en tête nous fera gagner du temps, hein, que pour un triangle isocèle comme celui-là, hauteur et médiatrice sont confondus. Euh, ça, c'était la question E. Donc ensuite, question F. Tracer le triangle... Alors, je vais remettre ça un peu plus droit. Voilà. Hop Tracer le triangle A'B'C' qui est symétrique de ABC, il manque un prime ici, qui est symétrique de ABC par rapport au point B. Alors attention, par rapport au point B, je vous l'ai mis en gras, là on est sur une symétrie centrale, okay, par rapport à un point et non pas axiale par rapport à une droite. Euh, donc l'image de ABC par rapport au point B. Alors déjà, tout de suite, on remarque que notre centre de symétrie, c'est l'un des points du triangle. Alors celui-là, il va être vite fait, le symétrique de B par rapport à B, c'est B. Pour la même raison tout à l'heure que le symétrique de i par rapport à la droite d, c'était i vu qu'il était sur l'axe de symétrie. Là, le point b est lui-même centre de symétrie, son image, c'est lui-même. Pour les deux autres, eh bien, on va utiliser le fait que l'objet euh, et son image sont alignés avec le centre de symétrie, et à la même distance, l'objet et l'image sont à la même distance du centre. Donc aligner, eh un coup de règle, et on a notre droite. Et à la même distance, un coup de compas. Et on a le report de notre distance. Hop. Pour ça, c'est le point A'. On laisse bien le trait de construction visible. Et pour le point C, on va prolonger la droite. Comme ceci. Et on va reporter la distance Bc. J'ai peut-être été un peu court sur mon... Sur ma droite, on essaye de repiquer exactement au bon endroit. Ouais, voilà, c'est un petit peu court. Je vais devoir reprolonger un peu ma droite. Voilà, le petit bout qui manquait. Et vous voyez, j'ai pas tracé exactement. Je suis pas tout à fait... Ce euh... ouais, c'est pas parfait. Ok, un petit manque de précision sur celui-là. Et ça, c'est n'est pas B, c'est C'. C'est C'. c, est c'. Ma gomme est pas terrible non plus. Euh, et on termine. L'image de notre triangle est là. B' c'est le point B. Alors je peux mettre un point B' à côté. Et on a bien A', B', C', l'image du, du triangle ABC par symétrie centrale. C'est-à-dire que euh, c'est comme si on avait une rotation. Je peux le matérialiser en piquant avec mon compas. On envoie notre triangle, kit, notre, je vais faire comme ça. On envoie notre triangle qui est ici, de l'autre côté, par un demi-tour. On voit que si je me mets comme ça et que je fais exactement ça, on revient. On a placé l'image sur l'objet, l'objet sur l'image, etc. Voilà pour le premier exercice. Alors deuxième exercice, c'était justement sur nos histoires de hauteur et médiatrice confondues. Euh, donc, si la hauteur d'un triangle PQR issu du point P, alors on va faire un triangle PQR, okay. donc là on est vraiment, je le fais à main levée de façon très très sommaire, et on a la hauteur, la hauteur on sait que c'est notre petite araignée là, qui descend, euh, elle descend jusqu'à couper perpendiculairement le côté QR okay, qui est horizontal, si notre triangle était euh, comme une pyramide posée sur le sol. Euh, voilà, ça c'est la hauteur, ok la médiatrice c'est quoi La médiatrice c'est le milieu de QR, donc un petit, peu, euh, un petit peu par ici, avec un codage, et on, est, on va être perpendiculaire euh, à QR, donc ces deux droites, auteur et médiatrice, sont toujours parallèles, parce qu'elles sont, euh, sont toutes les deux perpendiculaires à QR. Pour qu'elles soient confondues, on voit bien qu'il aurait fallu, euh, comme dans l'exercice précédent, que euh, notre médiatrice passe également par P, hein, que le point P soit un petit peu plus à droite. Et si le point P est plus à droite, alors on va le faire, euh, je, vais, je, vais le déplacer, je vais le déplacer un peu ici, donc là, en, on a un point P, on va dire, je vais l'appeler P1 et P2, notre point P2 est un petit peu plus à droite sur la médiatrice, et dans ce cas-là, on va avoir quoi On va avoir un triangle isocèle, car la médiatrice, n'oubliez pas la définition, euh, de base de la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance des deux extrémités du segment. Hein Là, on parle de médiatrice d'un segment. Donc, la médiatrice de QR, c'est l'ensemble des points à même distance de Q et de R. Donc, ça veut dire qu'on peut rajouter un codage ici pour dire que QP2 est égal à RP2. Okay Alors, une autre façon d'imaginer ça, c'est-à-dire on va avoir une droite, on va dire que ça va être à la fois la hauteur euh, et la médiatrice, donc si on a notre point P ici. Si on dit que c'est la hauteur, ça veut dire que notre côté opposé, il va être coupé perpendiculairement. Et si on dit que c'est la médiatrice, on veut dire, ça veut dire que les deux points Q et R vont être à égale distance okay pour que ça soit le milieu. Donc par exemple, Q ici et R ici. Et dans ces cas-là, euh, puisque le point P est du même côté et de, euh, est es co de Q et de R, ces deux côtés sont égaux, le triangle est tout seul, hein, donc on pouvait construire en fait le triangle autour de cette droite commune qui soit à la fois hauteur et médiatrice, ça marchait aussi, euh, voilà, en tout cas j'attendais que vous me disiez que c'était un triangle isocèle, alors exercice suivant, les angles, là-dessus, euh, ça c'était le sujet tel que j'avais préparé au début, et en fait je vous ai donné euh, au début de l'interrogation l'angle B, ok, mais vous allez voir qu'il était finalement assez facile à retrouver, euh, la première chose qu'il fallait savoir, c'était les angles opposés par le sommet sont égaux. Alors Les angles opposés par le sommet, ici par exemple, ce 27 degrés que vous avez là, ça veut dire qu'on le retrouvait ici. Okay le 39 degrés, de la même façon, on aurait pu le retrouver ici. Celui-là, on n'en aura pas besoin. Alors si, pour trouver le 14 degrés, on va justement aussi utiliser l'angle opposé par le sommet. Et on va dire, ok, j'ai donc aussi 39 degrés ici. Et on va considérer ce triangle le point A a sauté, hein, le triangle a baissé euh, et dire qu'on a un angle de 39, un angle de 27. On sait que la somme des, des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, on a 39 plus 27 plus notre angle au point B, ici, qu'on cherche à déterminer, qui vont être égal à 180 degrés. Okay 39 et 27, ça fait 66. Euh, et combien il nous faut pour compléter nos 66 Il nous faut 114. Ok 114 degrés, c'est donc la valeur de notre angle euh, de notre angle B, hein, la somme 39 114 27 180 somme des angles d'un triangle. Voilà, donc là on a trouvé deux angles, il nous en reste encore deux autres. Alors ensuite on peut s'intéresser, euh, on a deux droites parallèles ici, hein, les, an, les droites BC et FE sont parallèles, et on sait que quand deux droites sont parallèles et qu'on a une droite séquente qui coupe ces, ces deux droites là. Euh, les angles correspondants et les angles alternes internes sont égaux. Alors les angles correspondants, je vous rappelle, je prends un petit exemple ici, c'est par exemple celui-ci et celui-ci. Okay les angles alternes internes, c'est celui-ci et celui-ci. Okay et on voit bien que dans ce cas de figure, tout ça était, tous ces angles sont égaux. Hein, ces deux-là sont opposés par le sommet. Euh, ces deux-là sont égaux car correspondants, ces deux-là sont égaux car alternes internes pour des droites parallèles. Hein. Donc on a une égalité de ces trois angles. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre cas de figure Eh bien on a ici par exemple euh, l'angle f, ça veut dire qu'il va être égal à l'angle euh, ici. Ok Je peux mettre un petit trait comme ça. Et l'angle ici, on sait que par rapport à notre angle 214 de degrés, c'est l'angle supplémentaire puisque la somme des deux forme un angle plat. Donc, si on a 114 ici, on doit avoir ici le complément qui est notre 66 degrés, euh, hein, qui nous complétait le 114 ici. Donc, on a 66 degrés ici et 66 degrés ici, ça veut dire 66 degrés ici. Voilà. Alors, là, à ce stade-là, euh, il ne nous reste plus que qu'un dernier angle à calculer. Alors, on a plusieurs façons de faire. On peut considérer que c'est un quadrilatère, et on avait vu qu'un quadrilatère, la somme de ses angles, c'était 360 degrés. On peut aussi refaire des considérations d'angles complémentaires, supplémentaires, etc., ou de somme des, de somme des angles d'un triangle. On a des angles supplémentaires ici, notre 114 degrés, on le retrouve ici. Mais si on a notre 114 degrés ici, on va retrouver euh, le complémentaire de 114 et 39 ici, qui va être notre 27 degrés. Mais le 27 degrés, on aurait pu tout simplement l'avoir directement en disant que ces deux angles étaient correspondants, hein, les angles correspondants, comme on avait ici, ou ici le 66 et le 66, ce qui était encore le plus rapide. Euh, et si on a un angle de 27 degrés qui est supplémentaire de cet angle E, bah combien si on enlève 27 degrés à 180, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste du 153 degrés, et on avait déterminé nos quatre angles. Euh, voilà pour l'exercice 3. Donc Il fallait bien se souvenir de ce que c'est qu'un angle alterne interne, un angle correspondant, du fait qu'ils soient tous les deux euh, soient égaux dans le cas où les deux droites sont parallèles, ce qui était notre cas ici, euh, que les angles opposés par le sommet sont, eux, toujours égaux, et que deux angles supplémentaires euh, ont une somme de 180 degrés. Euh, voilà, ça c'était pour l'exercice 3. Où est-ce que j'ai rangé la suite hein Exercice 4, parallélogramme, donc là on avait trois points, il fallait le quatrième. Alors attention, pas se tromper, on vous demandait que ABCD soit un parallélogramme, pas ABDC, donc il y aurait euh, ABCD, ça va être un point quelque part par ici, euh, on pouvait éventuellement se tromper et me mettre un point par ici, ce qui aurait fait de ABDC un parallélogramme, alors que ABCD devenait un quadrilatère croisé, un espèce de papillon. Ok, donc notre point il doit être plutôt par ici. Comment on va faire euh, nos parallèles Alors, déjà, on va tracer les côtés du, les côtés du quadrilatère de notre parallélogramme qu'on connaît. Ok, et il va s'agir de, okay. de tracer les parallèles. de tracer les parallèles. ta. je décale. Avoir une parallèle, quelque chose comme ça, et la deuxième, une parallèle à notre droite baissée quelque chose quelque chose comme ça mais pour être précis euh, on va utiliser euh, la méthode par exemple la méthode avec l'équerre la méthode du, du f hein, vous allez avoir vous savez que dans un f les deux ces deux barres pardon je suis plus en face du dessin les deux barres du f sont parallèles euh, sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième qui, qui est euh, la barre verticale du f okay donc on va faire cette fameuse barre verticale, et après il n'y aura plus qu'à placer la deuxième branche du F au bon endroit. Alors la barre verticale, on peut la faire n'importe où sur, sur notre droite. Okay. Je vais la faire par ici. Ça c'est une droite qui est perpendiculaire à BC. Et sur cette droite perpendiculaire, je vais mettre le codage, très léger. Sur cette droite perpendiculaire, je peux me mettre n'importe où. Alors le but du jeu, ça va pas être d'être n'importe où, ça va être d'être précisément... Euh, de passer précisément par le point A. Alors, là, j'ai ma parallèle ABC qui passe par le point A. À ce stade, on peut faire exactement la même chose. Euh, je vais rajouter juste le codage. On peut faire exactement la même chose et calculer et tracer une perpendiculaire à notre droite AB. Okay, alors je la mets euh, n'importe où au milieu. Je trace une perpendiculaire. Et je vais tracer une deuxième perpendiculaire à cette perpendiculaire, qui du coup va se retrouver parallèle à AB. Mais je vais choisir celle qui va passer par le point C. Donc, Je peux par exemple mettre mon crayon sur le je peux mettre mon crayon sur le point C, faire glisser ma, mon équerre sur ma perpendiculaire, tout en l'ayant en contact avec ma mine de crayon, et tracer. Ok et l'intersection que j'obtiens, euh, et cette droite-là, pardon, est, est bien perpendiculaire à AB. Donc l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là va me donner mon point c, mon point D pardon, ici. Ok, ça c'était une façon de faire. Alors, autre façon de, de tracer ce parallélogramme. On sait que pour un, un parallélogramme, euh, les côtés opposés sont de même longueur. C'est-à-dire que notre côté CD doit être de la même longueur que le côté AB. Okay. de même longueur que le côté AB. Alors, eh ben, on, on prend la longueur de notre côté AB, et on sait que notre point D il doit être quelque part sur ce cercle. Voilà, j'ai repassé un peu plus épais euh, notre premier trait de construction pour que vous le voyez bien. Deuxième trait de construction, ça va être de reporter la distance, euh, la distance baissée cette fois-ci, et on sait qu'on doit avoir cette distance à partir du point A. Okay. Donc là, je vais tracer. Et on va obtenir, donc je n'ai pas besoin de tout retracer, hein, et on va obtenir deux intersections. En l'occurrence, on voit bien que si on plaçait notre point D ici, ça ne marche pas du tout. Donc c'est ce point-là qui est le, la bonne intersection. Et je vais pouvoir tracer, Donc je vais l'appeler tout de suite D. Et je vais pouvoir tracer mon parallélogramme. Voilà, là j'ai obtenu mon parallélogramme d'une façon différente du précédent, mais les deux euh, correspondent exactement. Euh, voilà, Il faudrait que je regarde en transparence, moi je le vois mais je ne peux pas vous le montrer. La caméra est mal placée euh, pour tracer, donc de, voilà, deux façons possibles de tracer ce, ce parallélogramme. Euh, la plus rapide et la plus précise étant euh, la méthode du compas. Euh, alors ensuite, exercice exercice euh, toujours sur les parallélogrammes euh, suite de l'exercice sur les parallélogrammes euh, on avait six petits parallélogrammes et il fallait nous dire alors ils ont tous l'air de parallélogrammes, hein, c'est à main levée mais euh, ils ont, ça a l'air de coller à peu près sauf qu'ils ne sont pas tous des parallélogrammes et il faut se fier au codage pour être certain que ce soit des parallélogrammes pour le A, oui c'est un parallélogramme car ses côtés opposés sont de même longueur, hein, on voit que ces deux côtés, avec ce codage-là, sont de même longueur, ces deux côtés aussi. Pour le B, qu'est-ce qu'on nous dit les, côtés opposés, les angles opposés sont de même longueur, mais uniquement ces deux angles-là, pas ces deux angles-là. Contrairement au E, où tous les angles opposés sont de même longueur. Donc le E, oui, on peut dire que c'est un parallélogramme. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir deux angles opposés de même longueur et pas ces deux-là On peut, si vous voulez lever le doute... Vous pouvez dessiner, euh, vous pouvez faire un essai et dire, ok, je prends un angle, euh, par exemple, je vais utiliser mon équerre ici. Je vais prendre cet angle de mon équerre. Alors, le bout de l'équerre est bien arrondi, donc euh, c'est pas très précis. Et je prends exactement le même angle euh, que, je positionne, euh, que je positionne complètement au hasard. Hop, hop, non. J'essaie de faire ça un petit peu plus propre, là j'ai deux angles qui sont égaux, hein, ma figure est vraiment pas propre, mais j'ai deux angles qui sont égaux et on voit très bien, même à main levée, que si je prolongeais, euh, là on a un angle qui est quasiment plat, alors que là on a un, un angle qui sera plutôt aigu, euh, on ne va pas du tout obtenir un parallélogramme. Okay donc c'est trompeur sur cette figure, mais on, on vous disait, ces figures ont l'air de parallélogrammes il faut se fier au codage. Une paire d'angles égaux sans que les deux autres soient égaux, c'est tout à fait possible. Donc, le B n'était pas un parallélogramme. Pour le C, qu'est-ce que ça nous dit Alors, c'est pareil, ça a l'air d'un parallélogramme. On a des côtés qui sont égaux, mais pas les côtés opposés. Est-ce qu'on peut avoir un parallélogramme où euh, on aurait des côtés égaux, des côtés adjacents égaux et pas les côtés euh, opposés Ben oui, un exemple très simple, ça serait quelque chose, une figure, je me décale, une figure par exemple comme ça. Où Là, je, vais avoir, je vois que j'ai des côtés à peu près de la même longueur, mon dessin n'est pas très précis. Euh, ici, j'ai des côtés de la même longueur, et on est sur quelque chose de très différent d'un parallélogramme. Okay Donc celui-là n'était pas un parallélogramme. Hein. La propriété, c'est des côtés opposés de même longueur, pas des côtés adjacents. Euh, pour le d. le d, là, on avait les diagonales. Les diagonales et du codage qui nous indiquaient que, l'intersection de ces diagonales à chaque fois couper les diagonales en le milieu. Et c'est bien une propriété du parallélogramme. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Euh, donc ça, D, c'était un parallélogramme. Pour le F, attention si on regarde bien, on a encore, on a les mêmes codages, mais pas exactement au même endroit. Et là euh, on voit bien qu'on a la même répartition, par exemple, si, si les. Si les diagonales peut-être se coupent au tiers, au cinquième, etc, mais pas au milieu en l'occurrence, pas au milieu. Donc si on voulait reproduire cette figure sans qu'elle ressemble du tout à un parallélogramme, on pourrait imaginer par exemple des diagonales qui commencent comme ça et qui se coupent juste après, comme ça. Donc là j'ai bien des... Euh, pardon, je suis encore décalé. Donc là j'ai fait les diagonales. J'ai repris l'idée de cette figure mais en forçant la différence pour que vous voyez bien qu'on n'est pas sur ce cas particulier-là. Euh, si ça se coupe, euh, en, à des, on a les grands côtés qui sont de la même longueur, les petits côtés qui sont de la même longueur, le quadrilatère qu'on va former ici est tout sauf un parallélogramme. Okay Donc on voit bien que le F n'était pas un parallélogramme. Euh, voilà pour celui-là. Alors ensuite, triangle rectangle. Alors JOI est un triangle rectangle en J. OK, triangle rectangle en J. Alors allons-y, on peut faire un, un petit dessin, ça va nous aider. Peut-on calculer la mesure de JIO sachant que cet angle est quatre fois plus petit que l'angle IOJ Alors je vous rappelle que JIO, c'est l'angle au point I, qu'on aurait pu noter juste avec un, un I et un chapeau, 4 fois plus petit que l'angle IOJ qu'on aurait pu noter, comme un O avec un chapeau. Ça marchait aussi. Euh, donc, l'angle IOJ est censé être quatre fois plus grand que l'autre. Donc, du coup, on va mettre plutôt le point O euh, ici et le point I ici, même si notre figure, bien sûr, ne tombe pas sur ce cas particulier. Euh, c'est juste pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus au, au cas décrit, mais ce n'était pas, euh, pas essentiel. Là, ce qu'on vous demandait, c'était de raisonner euh, à partir du fait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc vous savez que i plus o plus j égale 180, okay Mais il se trouve que j c'est votre angle droit, donc il vaut 90 degrés, okay Si j vaut 90 degrés, à ce moment-là, combien on, on sait que la somme des deux autres, ce qui nous reste, c'est les 90 degrés restants, 90 plus 90 égale 180. Donc la somme des deux doit faire euh, la somme des deux doit faire 90. Et il y en a un qui est 4 fois plus grand que l'autre. Okay C'est-à-dire que, mettons que le premier angle vale euh, alpha. alpha pardon. Si I vaut alpha, O vaut 4 alpha. Il est 4 fois plus grand. Okay si O vaut 4 alpha, alpha plus 4 alpha, ça fait 5 alpha. Et ce 5 alpha vaut 90. Okay Donc là, euh, il y avait un petit peu de, on revenait un petit peu sur les sur du calcul littéral, sur, donc sur des choses qui s'éloignent un peu de la géométrie, qui ressemble plus à ce qu'on avait fait euh, avant. Mais si 5α vaut 90, à ce moment-là, vous savez que alpha vaut 90 divisé par 5. Vous vous souvenez, divisé par 5, c'est comme divisé par 10 multiplié par 2. Divisé par 10, 90 ça donne 9, multiplié par 2 ça fait 18. Hein, vous n'avez pas besoin de la calculatrice pour faire ça, on avait appris à le, à le faire sans. 18 degrés, ça veut dire que l'un fait 18 degrés. Et l'autre, il est 4 fois plus grand. et 4 fois plus grand que 18. 18 fois 2, 36. x 2, 72. On avait le deuxième. Hein Donc, il y avait un petit... Euh, on basculait un peu sur du calcul ici. Mais en utilisant, à la base, la propriété, que les trois, la somme des angles d'un triangle fait 180. Voilà pour, euh, voilà pour ce que j'attendais de vous. Vendredi, alors c'est vrai que c'était un petit peu long, mais je vous noterai tout ça avec bienveillance. Ne vous en faites pas.